En fait. ouais, il a dû perdre 2 mecha quand même, pour rien. Ouais, mais... ah, il a perdu 3, il a 0. Ah oui. Est-ce qu'on va te perdre en ASM ou...? Non, on va mourir. Mm -hmm. On oh, a un mec qui est parti okay. tout seul là, de l'autre côté. De, de venir. Hein. Ok, ok. Je... Allez, allez. En défense. Tiens, défense. FK, c'est un beau joueur, je AFK, il perd tous ses mechas, et puis le seul fois où il joue un mecha, il part de l'autre côté tout seul. Il y a du AV. DD est presque mort oh, On l'a bien remonté là Ouais je peux passer un timber en haut à droite oh. Couvre ta gauche couvre ta gauche Un timber à gauche Aïe aïe aïe putain Passe à gauche oh. ça fait flipper ça faut que tout le monde arrive Et les gars attendez les autres aussi j'arrive bientôt je suis pas trop loin mais moi bon, j'ai mieux mon mal à mourir un de ces p'tites chambres de combien ouais c'est que donc Détends le signal ils sont vraiment pas loin Je suis en train de partir avec lui. On va l'autre. Et on il est mort. Allez, joli. De je sais pas si c'était pris un composant que.. Timber Y il est oh, presque mort. On a un autre, un autre. Pousse Faut partir à droite, hein. faut partir à droite, hein. ils sont ici, on dit à droite. Hein. Ils sont en train de retraiter par la droite. Ils retournent dans leur spawn. Par contre je ne okay. passerai pas le nez une fois, il va -y, ouais, pardon, allez okay. okay. okay. okay. C'est bon, lui avait d'armes Ah ok, il y en a un deuxième Putain Attention, Epic, ça suit plus, ça suit plus des masses là Moi ah, je suis avec toi mais j'ai perdu la moitié de mon arme. Ok ça va, on a 4-5 mecs qui bougent avec nous Ouais j'avais eu beaucoup d'armes Là. On suis en D3, hein, je, je vais se voir, voir les gars, ça spawn, rentrer dans leur zone. Si, si on avance trop, ça me prendra dans le cul. Là. Il faut faire demi-tour parce qu'on va en avoir deux ans on derrière. Taïs, ça me donne cul. Je coup. peux plus, ah, reculer ouais. maintenant. Allez les gars. Ouais. T'es en pack sur E2. E2, allez go, go, go, go. Bien deux et un. New target acquired. Oh, faut 0 quelque part 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Target acquired. Oups, pardon. New target acquired. Non, e2 e2 euh, les deux. trucs derrière moi le euh... gros oh, je... Ah, je sais pas euh, comment je euh, suis Au en niveau du réveil des ennemis. Target acquired. Le rôle. Je suis je suis dessus. encore. Encore je suis je suis un essai. Ah oui, un ah, <rire> Ouais c'est -ce ouais, clair J'hallucine <rire> <rire> tous oh, les pommes d'assaut oh. qui s'est pris quoi Ah oh, mais en plus euh, j'ai tiré dessus aussi hein Ah oh, ouais, il a encaissé, okay. c'est un truc de fou quoi Stormcrow qui arrive derrière le Mad Dog MM, euh... MM, allez allez vous avez une belle cible <rire> Allez les gars si on tient la route on en a 9 d'avance Ouais, on va regarder le score hein Laisse-moi reculer je vais juste devant mon spawn, Bidou. J'ai mangé. Ok. Tu veux passer par le creux en delta 3 Enter je bifurque. critical. Hop, ça nous contourne sur la gauche là. Ça revient de il y derrière. Ouais, ça revient aussi de 3. Faites gaffe à vue. Faites gaffe à plus de mail. Il en mouvement de toute et puis du... De de couverture que sur le ah, la On leur a 5, mecs un mec il il sont pilote qui plus sont, Ils de sont plus que, que... ils sont ils plus de que 7, que... ils ont perdu C'est plus un on, oh, on va farmer hein. ah, on, va se... on risque de se faire boire, ouais, quoi que moi je prends une pichinette, je suis mort. peut Avec... à 7 contre, contre 5. 5.